Avant, pour développer une application informatique sur mesure, il fallait vision, terrain, gestion projet et programmation. Ensuite, il y avait des allées, des retours, des allées, des retours, des allées, des retours, ce qui prend du temps. C'est compliqué et c'est difficile d'avoir ce qu'on veut. Et pour chaque modification, il faut de nouveau programmer. C'est long et donc cher. Mais bonne nouvelle, ça c'était avant. Aujourd'hui, nous vous présentons Things. C'est notre robot et sa boîte à outils. Et cette fois, autour de la table, il n'y a plus que vous, nous et Things. Qui en bon robot qu'il est peut faire des choses simples, mais aussi des choses compliquées. Plus besoin de programmer. Ça permet de réaliser une application autour d'une table et puis de l'améliorer sur le terrain. Ça prend quelques jours. Le retour sur investissement est rapide. Comme c'est facile pour les modifications, pas besoin de nous. Yes Petite révolution. Things est tellement efficace qu'après le premier échange, nous vous présentons déjà un prototype. Rencontrons-nous